Myriam est une nouvelle conférencière de la FUP et nous l'accueillons avec grand plaisir. Bienvenue. Merci. Myriam est actuellement en formation pour devenir testeuse de logiciels. Et Myriam consacre également beaucoup de son temps à aider les futurs pépites de l'informatique dans leur recherche de stages, d'alternances, etc. Aujourd'hui, elle va nous parler du recrutement des femmes dans l'informatique à travers une enquête dans les milieux familiaux, scolaires et professionnels. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Myriam. Merci Vincent. C'est bon, il est sorti, je peux retirer mon masque. Euh, bah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bon, voilà. Donc du coup, je vais vous présenter mon premier talk du coup, sur comment recruter les femmes dans l'informatique, que j'ai intitulé du POC à la mep Donc pour me présenter brièvement donc, euh, Myriam, 35 ans. Euh, du coup, moi, dans la vie, euh, je suis fan de bourrata, mais vraiment, vraiment fan. Et, euh, et je pratique aussi euh, le rugby. Euh, j'aime bien taper un peu dans les clichés hein, entre les filles dans l'informatique et, et le rugby euh, à la base j'avais un parcours où je suis née dans une famille avec une maman comptable et un père un ingénieur en informatique enfin même docteur en informatique euh, donc du coup on est vraiment à la base partie sur tout ce qui était chiffres informatique. c'était la routine à la maison mais je suis quand même partie en littéraire pour l'esprit de contradiction donc je ne suis pas partie tout de suite en informatique euh, pourquoi l'informatique euh, en gros euh, je me suis basée, je ne voulais pas vous expliquer juste mon parcours, j'avais besoin de m'appuyer sur, sur des, des retours d'autres personnes autour de moi. Et donc, je, je me suis basée sur beaucoup de sondages, beaucoup de questionnaires avec des femmes qui travaillent en informatique et qui avaient fait ce choix de l'informatique. Euh, dans mon cas, euh, j'étais commerce, barmaid. Ensuite, je me suis retrouvée dans l'informatique après avoir rencontré des, des personnes qui avaient créé leur, leur start-up. Euh, D'ailleurs, dernier crise, si ça parle à quelqu'un. Euh, bon bah voilà, sont un peu à l'origine de mon parcours en informatique. Euh, à la maison, du coup, bah, on avait commencé euh, sur l'Amstrad. D'ailleurs, je crois qu'on voit ma mère euh, <rire> sur l'écran sur euh, qui prenait la photo, du coup, pour, euh, pour la photo dont j'avais besoin pour la conférence. Donc, on a, on a joué à pas mal de jeux euh, dans l'enfance qui nous ont donné envie, mes frères et moi, de partir dans l'informatique. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis tournée là-dedans. Euh, je me suis penchée vers l'informatique euh, un peu plus tard avec la programmation. Euh, au niveau des femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu faire pas mal de son âge, il y en avait pas mal aussi comme moi qui ont eu une passion depuis l'enfance, avec différents jeux, le fait d'aller de, résoudre euh, des problèmes, de, de savoir un peu ce qui se passait euh, derrière l'ordinateur, la programmation, ce que ça voulait dire, jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller de toute façon, ce euh, qu'elles disent de limite, hein, l'infinité des possibilités, euh, vous le savez vous-même hein, au niveau de la programmation et, et plus loin, euh, toute cette partie technique, logique, la curiosité. Euh, il y en a aussi pas mal qui ont mis en avant le côté créatif euh, de l'info. Euh, Quelques-unes comme moi aussi, qui ont fait euh, pas mal de, de reconversions. Euh, en info, il y a pas mal de métiers différents. Euh, aussi bien, ben, de toute façon, j'ai commencé sur du support, euh, j'ai fait du dev, j'étais responsable d'application. Euh, et là, je me spécifie euh, sur du test logiciel. Donc clairement, la diversité des métiers, euh, l'employabilité, c'est juste... Euh, voilà on a, on a vraiment beaucoup de taf à ce niveau-là et ça, c'est cool. Et puis également, les conditions de travail, parce qu'on va pas se mentir... Euh, on est quand même derrière un ordi, assis sur une chaise, donc, euh, ou debout si vous voulez. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même des conditions qui font que ça donne envie de, de bosser en info. Donc du coup, bah, on, est, on fait quoi on, Ça y est, on, on sait qu'on a tout ce bagage, toute cette envie, euh, bah, on se lance. On se lance et là, ça fait du bien d'être soutenu par sa famille, de voir qu'on euh, va avoir euh, bah, nos proches... Euh, nos, nos, nos compagnons, nos, enfin, je sais, ça dépend à quel âge, on, on, se retourne là, on se tourne vers l'informatique. Et en général, du coup, dans les, dans les, dans les nanas que j'ai sondées, il y avait plus de 40% pour lesquels la réaction de la famille et des proches était vraiment mais over top, donc du coup, c'est bon, c'est cool, vas-y, lance-toi, on te fait confiance, t'as raison. Il y en avait un peu moins de 20%, c'était plus en mode, bah, « Ouais, c'est cool, clairement, l'info, c'est bien, t'as raison. » À peu près, euh, c'était quoi C'était à peu près 20% qui étaient euh, en mode bon bah c'est cool, tu fais des études, euh, tu te relances dans quelque chose, euh, vas-y quoi Un peu plus de 10 qui étaient en mode euh, bah ok, mais euh, l'info, c'est quoi En gros, euh, au final, euh, tu es capable, donc voilà, typiquement le repas de famille à Noël où tu as euh, ta grand-mère qui te demande son téléphone en mode euh, est-ce que tu peux réparer ça, s'il te plaît, juste parce que tu as dit que tu bossais en informatique. Et puis en revanche, il y avait un tout petit pourcentage où là, c'était en mode. Euh, bon, bah, au final, attends, euh, l'informatique, mais attends, mais tu ferais pas mieux de faire médecine ou avocate Donc, du coup, voilà, donc c'était vraiment important pour moi de présenter cette partie parce que le, le soutien des proches et de la famille, c'est super important, euh, que ce soit dans une reconversion ou que ce soit dans un choix de base euh, et que si de base, les proches euh, ne soutiennent pas et n'aident pas à pousser vers ce choix de programmation d'informatique avec tous les clichés qui vont se passer derrière, c'est vraiment compliqué de pouvoir se tourner là-dedans. Du coup, comment ça s'apprend Eh bien, du coup, euh, ça s'apprend de différentes façons. Ça s'apprend en école privée informatique, ça s'apprend euh, en initiale, ça s'apprend à la fac, ça s'apprend de différentes façons. Et, euh, et en fait, de ce fait, euh, on va aller à l'encontre des clichés où on va se retrouver euh, euh, typiquement quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une personne qui bosse en informatique et je dis bien une personne, je ne veux pas cibler justement Alors, systématiquement on va avoir euh, le stéréotype euh, bah, du mec barbu à lunettes qui va être devant son ordi à, à, à pisser des lignes de code toute la journée et toute la nuit en mode matrix et, euh, et ça c'est encore dans les idées, c'est encore les clichés et les stéréotypes qu'on a actuellement donc du coup bah, on, on se lance quand même, on y va et, euh, et on se retrouve à, à peu de nanas, mais on se retrouve à quand même quelques nanas. Euh, là, c'est une photo qui me tenait à cœur, du coup, sur l'événement numérique qui euh, permet d'introduire le, les métiers de l'informatique aux collégiennes et lycéennes, qui est porté par le Corif de Lille. Et euh, donc, je vous parle tout à l'heure, un peu plus tard. Et, euh, et donc, du coup, voilà, on est là, on se lance. Euh, moi, personnellement, j'étais toute seule de ma promo pendant trois ans, mais euh, ça s'est très bien passé. Au contraire, euh, l'ambiance et l'accompagnement que j'ai eu, enfin, même... Euh, avec les mecs, ça s'est passé super bien et, et c'était vraiment bienveillant du début à la fin. Quoi. Mais on est quand même peu nombreuses. Dans les, dans les nanas que j'ai pu sonder, au final, il y avait moins de 20 et encore 20 c'est vraiment un, un top level par rapport à ce qui se passe vraiment dans les cours. Et euh, du coup, répercussions d'entreprise avec euh, 15-16 de nanas qui, sont, euh, qui sortent après euh, diplômées et qui viennent, euh, qui viennent bosser après dans les équipes. Donc du coup, on a fait les études. On a, on, a, on a appris, on est monté en compétences. Et suite à ça, euh, qu'est-ce qui se passe Et ben, il se passe qu'on va arriver sur le métier, sur le, le monde du travail. Et notre première porte d'entrée avec le monde du travail, et ben, ça va être quoi Ça va être les offres, les offres d'emploi. Donc, gros, gros sujet là-dessus. Euh, gros, gros sujet. Euh, les, les nanas que j'ai pu sonder euh, m'ont indiqué qu'elles étaient à peu près 69% à être sensibles aux offres genrées. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, moi qui suis beaucoup sur LinkedIn, parce que j'ai aussi été RH euh, RHIT et commercial dans l'informatique, je suis beaucoup les offres et je, suis, euh, je, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'offres où on va se limiter à rajouter un petit HF euh, en haut de l'offre et tout le reste on va développer uniquement sur un, une offre de développeurs, de nouveaux champions du babyfoot, le futur collaborateur. Euh, mais du coup, en fait, il euh, y en a quand même 69% des nanas qui disent, mais oui, mais moi, une entreprise qui fait l'effort d'eux, euh, indiquer la parité et indiquer euh, homme, femme, mais vraiment de développer ainsi dans ses offres, ça me parle et j'irai plus facilement vers là qu'une entreprise qui va être uniquement ciblée sur une offre pour un, pour un homme, quoi. Donc, je pense que c'est assez parlant au final et, euh, et sachant que c'est quand même le premier, euh, le premier échange, la première vision qu'on va avoir d'une entreprise, ça va être via les offres d'emploi. Je pense que nous, candidats, on passe suffisamment de temps à bosser nos CV euh, pour qu'une entreprise puisse également faire un petit effort hein, sur euh, une offre d'emploi, notamment quand euh, il s'agit d'offres qu'elle va pouvoir dupliquer par la suite. Quoi. Euh, également, j'ai eu la, le plaisir de retrouver des offres où justement, euh, on fait l'effort d'eux. Donc, euh, c'est pas... Voilà, je suis tombée sur l'offre de, de Vadio qui a fait l'effort de justement. Euh, voilà, développeurs, développeuses, expérimentés, juste en introduction. Mais derrière ça, je vous laisse prendre connaissance de l'offre, mais clairement, euh, c'est vraiment pour cibler des compétences, c'est vraiment pour cibler un profil. Là, on voit vraiment qu'un métier, ça n'a pas de sexe. Et euh, voilà, là, ce qu'on veut, c'est recruter une personne. Et on n'est pas en train de chercher le futur collaborateur de machin ou quoi que ce soit. Euh, je veux dire, on ne peut pas mettre de, de sexe sur des compétences techniques ou autres. Donc, ce n'est quand même pas difficile. S'il va on réussi à le faire, je pense que ce n'est quand même pas compliqué pour les autres. Sinon, en fait, une fois qu'on a passé ces offres... Alors... Une fois qu'on a passé ses offres, on a passé les entretiens, on arrive en entreprise, et là, bah, sans grande surprise, bah, on est la seule nana, potentiellement, de son équipe. Mais bon, ce n'est pas, pas une grande surprise, vu qu'on était déjà la seule potentiellement en cours, on s'imaginait un petit peu, on a les clichés, on sait comment ça se passe. Donc du coup, euh, euh, l'environnement le, est bienveillant, en général, tout se passe bien, euh, les équipes sont, sont cool, en plus en informatique, il ne faut pas se mentir, on a quand même... Un, une atmosphère et, et, et des projets avec beaucoup d'événements qui se passent aussi en parallèle qui sont vraiment cool et, euh, et en général euh, c'est chouette au-delà de, des différentes problématiques qu'il puisse y avoir entre femmes et hommes de base et pas uniquement en informatique mais en général euh, dans les nanas que j'ai pu sonder du coup au niveau des différences il y en a 56% qui ont dit que oui il y avait encore des différences femmes et hommes bien évidemment au-delà du salaire, au-delà des enfants au-delà de, de tout ce qui va être lié euh, aux problématiques de euh, potentiellement euh, tomber enceinte ou pas. Et il y en a 44% qui ont répondu non, mais c'était un non, il n'y a, a plus de différence maintenant, mais j'en ai eu dans mon ancienne équipe, mais j'en ai eu dans mon ancienne entreprise. Donc, ce qui indiquait qu'elles avaient fait le choix de, de changer euh, de boîte, de changer euh, d'environnement, de, parce que justement, il y avait des différences qui se faisaient beaucoup trop ressentir. Donc, du coup, c'est plutôt... Hum, encourageant de voir qu'il y a eu des évolutions, mais ça reste quand même euh, un pourcentage qui est, qui est un peu inquiétant. Quoi. Sur la question, est-ce qu est que vous ressentez un frein à être une femme en informatique euh, Il y a eu quand même plus de 60% euh, qui, étaient, euh, qui, qui ont dit oui, clairement. Euh, donc justement, par rapport aux problématiques que j'ai citées juste avant, que ce soit sur le salaire, que ce soit sur le fait euh, d'avoir de, des enfants, etc. Mais il y a aussi une partie, euh, une minorité, bien sûr, mais quand même qui existe, c'est pour ça aussi que je fais mon talk aujourd'hui euh, sur le fait qu'être une femme dans une équipe avec que des hommes, parfois ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans le sens où euh, on peut se prendre des remarques. Euh, dans les nanas que j'ai sondées, il y en a une partie qui m'ont dit « Bah Non, c'est cool. Moi, de mon côté, euh, je n'ai jamais eu de remarques, je n'ai jamais eu d'attitude de... ». Euh, négatives euh, envers ma personne, envers ma mission. En revanche, j'en ai eu beaucoup d'autres aussi qui m'ont dit que oui, que ce soit sur euh, un non-respect, le fait de couper la parole, le fait de faire des blagues. Euh, mais là, à ce moment-là, enfin, juste vérifier qu'on a peut-être même le de même degré d'humour euh, par rapport à, aux personnes à qui on s'adresse, que ce soit par rapport aux femmes ou bien que ce soit par rapport aux origines, que ce soit par rapport aux religions, que ce soit par rapport à plein de choses. Donc, du coup, là, sur le coup être une femme en informatique, ça peut être compliqué quand on est confronté justement à ce genre d'attitude. Euh, il y a différentes associations qui existent, qui, euh, qui permettent justement et qui donnent euh, envie de pousser les choses et euh, d'arriver, de, de, de bosser en informatique justement. Il y a « Elle bouge »,« Femme ingénieure » que, que j'ai pu... Euh, que j'ai pu croiser, le Corif de Lille, bien sûr, avec lequel j'ai pu, pu travailler sur notamment les événements comme numérique et dernièrement Duchesse France, que, un Slack que, que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps, justement, et, et je trouve super pertinent, et avec beaucoup d'échanges que j'ai eu avec des, des nanas, justement, sur leur retour, sur la façon dont ça se passait dans leurs équipes, et euh, même si, bien sûr, il y a toujours une grande partie pour qui ça se passe très bien, il ne faut pas oublier que, oui, bien sûr, dans l'informatique euh, comme ailleurs, euh, il va y avoir potentiellement aussi des problématiques de, de remarques, de sexisme, et, et ça, il faut vraiment pouvoir en parler, il ne faut pas avoir peur de remonter les choses, il ne faut pas avoir peur de, ben voilà, de, de bousculer un peu les choses, et, et c'est aussi le, le travail de l'équipe, ce n'est pas juste à, à la personne qui reçoit la remarque euh, de, de faire les choses enfin, en tant que collègue, on est aussi là pour se soutenir, on est aussi là pour être euh, les uns avec les autres, et on est, euh, est responsable de, de la bonne ambiance au niveau de l'équipe. Euh, je vous ai préparé un petit caoutchouc avec deux, trois questions, enfin deux questions même. Euh, je vous laisse récupérer euh, le, le QR code et le lien également vous sera envoyé euh, sur le chat si vous voulez. Donc euh, du coup voilà, c'est juste deux petites questions, euh, voire un petit peu vous challenger un peu sur, sur les femmes en informatique. Euh, vous avez également le join in, euh, voilà, si vous souhaitez euh, euh, laisser aussi vos, vos retours. Et puis, euh, sinon, pour ma part, j'en ai terminé, vous allez pouvoir aller manger. Voilà. Merci, Myriam. Merci, Vincent. Merci à vous. Alors, je ne vois pas de questions juste ici. Euh... Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à, à les poser sur, euh, sur l'onglet questions de ce, de ce Livestorm. On va le laisser ouvert encore pendant quelques minutes si jamais vous en avez. Euh, vous pourrez retrouver euh, ce chaos, du coup pendant toute la journée, c'est ça, jusqu'à ce yes, soir jusqu'à 19h. Voilà, jusqu'à 19h. Vous avez euh, deux petites questions assez intéressantes qui, qui montrent un petit peu des fois des, des petites pièges. C'est assez sympa, en tout Parce cas. Voilà. Euh, sur ce, on vous retrouve sur WorkAdventure. Et euh, on vous souhaite un bon appétit à tout le monde. Au revoir, bon appétit.